Mesdames et Messieurs, on dit qu'il est important de manger la qualité pour ne pas avoir à dépenser pour sa santé. Oui, ils ont souvent tendance ou encore coutume à nous citer les noms de repas d'une façon très différente. Vous allez comprendre, par exemple, du rire rassasié, un truc bizarre de ce genre. Mais pour mieux parler de la chose, nous allons à la rencontre d'un monsieur qui a roulé euh, sa bosse dans le métier de restauration, ou si vous voulez, encore un métier de service traiteur. Lui, c'était maître, ou encore chef, centriste euh, Mbakop, qui nous attend, euh, juste ici, à côté de Lord Square. Allons à présent prendre l'avis de Monsieur Centris Mbakop pour l'affaire de la culinaire. Suivez-nous. Mesdames et messieurs, comme annoncé, nous sommes bien sûr avec Maître saint Backup. Oui, c'est Maître OP. Vous savez, manger c'est bien, mais bien se nourrir c'est véritablement mieux. Et pour mieux parler de la chose, nous avons le Maître en question. Salut Maître saint euh, Bonsoir à Achille Tesson. Ah, toujours souriant, toujours content. Est-ce que la journée était Très bien, toujours euh, ça va. Très bien. Est-ce qu'on se sent euh, naturellement à l'aise dans ce milieu euh, milieu propre, milieu sain, milieu euh, serein. Je suis très à l'aise en fait. Voilà. Euh, où est-ce que nous sommes à présent nous sommes... Euh, nous sommes à Douala, voilà, plus précisément au, au rond-point Maïtu, à Bonamoussadi et plus précisément à un endroit appelé Losquay, Business Center. Mm. Voilà. Oui, euh, Losquay, qu'est-ce que. Lost qu nous donne quoi comme euh, service? Euh, L'Osquay ici nous offre beaucoup de services euh, tels que les griades. Euh, les apéritifs, tels que euh, le, le, le petit service de bière, tels que la location de voitures, tels que le placement de personnel et beaucoup bien d'autres en fait. Donc euh, ici on en partage beaucoup et notons bien que nous sommes euh, à l'entrée de la ville euh, nord de Douala, plus précisément au rond-point Maïtu, qui est l'embranchement entre Bonamoussali et Markepe. Donc euh, voilà. Voilà. Qu'est-ce qui peut amener un, cri un client, je veux dire, euh, à partir de Bonapriso, à laisser euh, Bonanjo pour se retrouver à que Étant donné que nous sommes à un espace ouvert, espace libre, espace accueillant, nous accueillons ici tout le monde avec la très bonne riade, une riade faite à base de mm -hmm. Les Et je pense qu'on va essayer dans, que dans le, tout le à sujet. C'est pour ça voilà. Et puis euh, voilà, surtout parler aussi euh, euh, du domaine euh, dont GZS, euh, surtout ouais, en, en blouse blanche, dans le domaine de la cuisine. Voilà. Tout à fait. Donc à l'Obsé Center, c'est une ce structure qui reçoit plein de personnes, qui, qui offre beaucoup de, de, de, de services. Nous sommes encore dans l'œuvre, mais parce que bientôt, ça va s'éclairer. Voilà. Super, super. Là, nous sommes partis général, mais maintenant, rentrons dans le particulier. Ouais. Qui est Maître saint christ Bien, euh, Maître saint christ c'est, j'ai toujours dit ça. Je suis un enfant de Cognon, comme j'ai vécu en Côte d'Ivoire. veut dire pauvre, ouais. qui a, n'est-ce pas, cru en soi et qui a euh, percé dans ce qu'il euh, a toujours rêvé. Il est bien vrai que euh, dans le passé, je, je, je, après, euh, pendant mes études, le temps pour moi, mm. je devrais être médecin. Mais les circonstances de la vie ont fait en sorte que. Et puisse me pencher aujourd'hui dans le domaine de la blouse blanche. Et actuellement, donc, je suis en train de m'exprimer avec vous, je fais ce qu'on appelle le métier de la rue. Pourquoi est-ce que j'exerce le métier de la rue C'est une question qui a sa réponse, et cette réponse sera valide pour beaucoup de personnes qui comprendront que euh, faire le domaine hôtelier et aller entrer dans les grosses structures, c'est bien. Mais faire ce domaine de délai et aller exercer dans la rue, c'est encore encourager certaines personnes à venir exactement déguster. Et tu t'en fais un peu de sous, je vais dire comme ça. Et tu es proprement personnel pour toi. Donc, on va entrer dans un sujet qui sera très bref tout à l'heure. On va essayer de mieux se comprendre. On va essayer de mieux en parler vraiment. Bon, après l'école, après les études, après être passé par un centre de formation, saint Bacop a a-t-il travaillé pour des personnes avant de devenir autonome Très bien. Avant de répondre à la question, je continue en disant que je disais tantôt que c'est un enfant de pauvre qui a percé dans le domaine et qui a maintenu son cap et qui est arrivé, comme on dit souvent, où il veut, s'il est bien vrai que le chemin est encore très long. Mm -hmm. Mais, né à Ndungé, euh, dans l'arrondissement de Mongo et mm -hmm. ayant vécu à Mandio, dans l'arrondissement de Mongo. Euh, je me retrouve à voilà après la classe de 3e au lycée de Mandio, où j'ai fait ce collègue de l'été. Alors, je me retrouve ici en seconde C au lycée bien de Bonavéry. Avec les circonstances d'avion percé, en sorte qu'on ait le bac plutôt par le lycée d'Aqua. Donc après ce bac, on euh, se décide à, à, à vouloir affronter la vie. Malheureusement, il n'y a personne pour nous soutenir. Alors, avec les petits jongages d'un jeune garçon, euh, j'ai réussi à me rendre à Accra, au Ghana, où, déjà étant petit, ma propre maman nous forçait à faire euh, déjà le riz sauce arachide qu'on vendait à la maison. Alors, c'est d'où est né euh, dans l'esprit de vouloir faire la cuisine chez moi. Alors euh, Ayant donc fait ces études, je me rends au Ghana où je paye ma formation. Alors, je fais normalement des cours approfondis de cuisine et de l'hôtellerie. Et je me rends compte que c'est un métier porteur quand j'intègre les navires. Alors, on voyageait pour. Euh, euh, euh, euh, bon, je veux dire quoi De l'Afrique pour l'Europe. Et voilà, voilà. Puis on travaille dans les, les, les navires. Alors, tout, tout allait très très bien, tout allait parfaitement bien. Euh, alors, euh, euh, j'ai eu la chance de travailler avec les Thaïlandais, avec les Chinois, avec des, les Français, avec les Américains et avec des Allemands. Donc, vous voyez que en, dans le domaine cuisine, j'ai euh, carrément parcouru tout le monde entier parce que j'en maîtrise vraiment euh, cette particularité. Bien, alors, euh, quand je me rends donc compte que je suis euh, un enfant béni, euh, C'est où les Chinois m'ont donné la grosse côte de, du pouvoir en, quoi faisant, en, en, en, en me disant que je suis euh, déjà le chef, donc je peux commander dans une brigade. Mmh. Très bien. Tout s'est bien passé au point où euh, ça allait très bien. D'autant bien que je suis camerounais, je suis actuellement au Cameroun. Okay. Mais euh, j'ai un peu été très gêné euh, quand mon contrat est fini. Et j'ai donc commencé à attaquer le terrain, le territoire camerounais avec euh, le travail on dit. Alors je me rends compte que euh, euh, au Cameroun il y a de très bons hôteliers. Il y a des hôteliers très parfaits, très prêts, très braves, mais qui euh, en souffrent. Ils en souffrent au niveau de la masse salariale. Donc être hôtelier au Cameroun c'est bien, mais avoir des salaires encore c'est la pagaille. Donc euh, c'est où alors on essaie d'exercer, euh, je reviens là dans, la, dans le deuxième sujet, j'essaie donc d'exercer dans des structures, ici euh, la dernière sculpture où, où moi j'ai essayé c'était un 4 étoiles. Donc euh, j'étais euh, sous-chef, voilà. Et euh, je me rends compte que on travaille, mais on ne peut pas s'en sortir avec les salaires qu'on vous je suis quoi même, euh, étant affilié à la banque, on vous, on vous demande de venir prendre les frais scolaires, parce que vous êtes euh, dans, les, dans des conditions difficiles, vous n'avez pas le choix que de prendre les frais et tout ça, c'est une prison où vous, vous enfermez. Vous vous rendez compte qu'à la fin du mois vous, vous touchez 50 000, 40 000, tout ça. Donc je dit que oh, ce n'était pas euh, digne. Il est bien vrai que j'en ai parcouru beaucoup d'autres chaînes de télévision par le passé. Euh, même si je savais voir tout j'en ai parcouru beaucoup de chaînes où je me suis vraiment euh, euh, euh, démarqué par le nom de chef centriste. Avec ce nom de, ce, ce nom et cette marque de démarcation, je me suis vraiment fait euh, la valeur d'un homme digne et prospère dans le secteur hôtelier. Donc euh, je vais donc dire que je suis et je m'en donne vraiment dans ce travail, qui est le travail de l'hôtellerie. En fait, c'est ça. Voilà, en dehors de la masse salariale qui était très bizarre au Cameroun, quelle l'expérience, euh, la mauvaise expérience que tu as vécue dans ce métier de au point de vouloir dire que je ne abandonner pas m'abandonner cette histoire-là. Est-ce que tu as pensé à ça La mauvaise expérience, c'est que euh, on recrute parfois des gens dans des structures hôtelières, euh, pas, pas, pas, pas par compétence, mais par, euh, par affinité, je veux dire. Puisqu'on a recommandé X, X entre et puis ça, il vient apprendre de ceux qui en connaissent donc, et ce qui est monstrueux vient apprendre de moi qui, qui, qui suis son, son sous -batain. Là, c'est une très mauvaise que vu. Donc, euh, expérience que j'ai vécue. Donc, l'expérience que je vis encore où mes frais vivent, c'est que vous allez parcourir beaucoup de structures hôtelières ou restauratrices. Je vous rassure, on va vous dire qu'on vous a fait la sainte c'est bien vrai, c'est bien beau. Mais alors, combien d'hôteliers peuvent finir sa carrière et construire une si belle maison au Cameroun, le simut est de 42 500. D'après la convention que je connais, 42 500 francs au Cameroun, c'est minable. La Côte d'Ivoire, qui est notre voisin, qui n'ont même pas de grosses grosses cultures, hôtelières comme le Cameroun, en possède déjà pour un début la masse de 125 000 francs cfa. Faites la comparaison entre 125 000 et 42 500. allez on voit que l'Afrique le côté là-bas <rire> est différent de nous dans le secteur. Par contre, on a dit que nous sommes au Cameroun. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Tout ce que vous voulez voir, il y en a. Ah oui, au Cameroun. Il y en a tout au Cameroun. Donc, si tu veux voir la tête de singe, il y en a. Si tu veux voir la girafe, il y en a. Si tu veux voir l'Est, il y a le bois. Donc, tu dit, le, le, le Cameroun est l'Afrique en miniature. Mais alors, ceux qui se battent en même temps que dans le tourisme que dans le on, nous, on en souffre. Voilà. On en pourquoi Parce que euh, je disais encore l'autre jour à quelqu'un que euh, être propriétaire de ce euh, de culture hôtelier au Cameroun, c'est un bon jour avec un grand B. Il suffit d'avoir son argent et d'investir. Il est bien vrai qu'on investit, C'est pour euh, avoir le gain. Mais pour avoir le gain dans quel domaine Dans le domaine, dans un secteur dont vous ne franchissez pas. Moi aujourd'hui, si on renversait l'éponge, j'aurais dû dire que tous ces parcours d'hôtel devraient. Avoir au minimum une petite formation dans le secteur hôtelier pour comprendre que je ne vais pas, je vais pas sortir chez moi pour aller au travail hein, et à la fin du mois toucher sais 42 500. Vraiment, c'est mais là où allons-nous Où allons-nous Même pour aller faire le métier de la rue et, et, et s'en sortir. Je pense que c'est le plus mieux, hein, c'est le plus bon. Donc voilà. Voilà, maître centrice, chef centrice. Maintenant, euh, la question qu'on se pose, euh, quelle l'endroit où tu t'es retrouvé jusqu'à dire waouh ça c'est métier waouh mon dieu je me croyais pas ici donc je veux dire le plus grand endroit au monde où tu t'es retrouvé et derrière ça tu me dis quel est le plus gros cachet que tu as décroché jusqu'à du crime bon je vais d'abord devoir dire euh, merci à un français au nom de Laurent Dremond Laurent Dremond avec qui j'ai essayé un peu de changer des versets et j'ai compris que euh, l'autre côté, c'est l'autre côté, ici, c'est ici. Euh, quand tu connais ton travail, c'est rémunéré en fonction. Diriger une brigade de cuisine, c'est la plus meilleure chose parfois quand tu connais. Il ne suffit pas d'exercer, mais d'être de de, euh, au-devant d'un maillon qui pourra te définir un chemin propice. Donc c'est un peu comme ça. Alors euh, mon plus gros cachet, euh, euh, là, je dirais que euh... <rire> ça, ça, ça, ça, ça, va ça les gars, ça autres. Euh, en fait, euh, euh, étant dans, des de, de, dans, de, dans, dans, dans structures où je bossais, sur dans les bateaux, les, les cachets étaient euh, probablement de 725 000 francs euh, wow. de salaire. Quand tu étais euh, un peu plus actif, tu montais même à 1 million 100, 120 000. Hein. Oh. Là, c'est y avait des primes, il y avait des récompenses, avec avait la fierté. Mmh. Donc, il est parfois euh, très dit que quand vous faites à manger à certaines personnes qui sont très très contentes après, parfois à la fin du mois, ces personnes font une collecte pour donner au cuisinier. Donc, voilà, voilà la plus grande chance oh. que j'ai reçue. Donc c'est un peu ça. Donc parfois avec cette collègue, que, euh, que mes collègues, moi, moi, moi je vais dire comme ça, que mes collègues euh, faisaient, on appelle ça « main levée », pour m'en donner, je me avoir pour avoir 1,125,000 francs de salaire. D'accord. Donc c'est donc à base de ces choses donc, que j'ai pu euh, m'imprégner dans le, le secteur. Et aujourd'hui, je suis euh, euh, propriétaire euh, d'une marque qui est euh, l'embarcoperie. Donc vous voyez, je suis euh, en même temps le... Le responsable d'un groupe WhatsApp, que vous allez voir à l'affiche là, nommé « Ma cuisine, ma passion », qui euh, regroupe beaucoup de personnes. En fait, ouais. j'invite beaucoup de personnes qui suivent cette émission à s'y inscrire. Juste il y a les contacts là-dessous et puis voilà. « Ma cuisine, ma passion ».« Ma cuisine, ma passion ». Là, c'est le groupe WhatsApp et c'est « Ma cuisine, ma passion, 247 » qui est encore une… Euh, voilà. Donc « Ma cuisine, ma passion, 247 » va marquer une différence. C'est un groupe embryonnaire c'est vieux, vous Non, il n'est pas aussi vieux que ça. Il n'est pas aussi simple. que ça. Je vais dire un eh an, c'est bon. Oui. Parce que bientôt, on, va, on doit faire les premières, premières séances euh, de, de, dans, dans l'optique petit travail. Pourquoi créer ces groupes euh, WhatsApp et Facebook Parce qu'il est très normal. On a dit ma cuisine, ma passion. Je suis cuisinier professionnel. Je suis passionné de la cuisine. Donc, où Ma cuisine qui est ma fonction et ma passion qui est mon envie. Donc Nous invitons donc beaucoup de personnes à s'y inscrire parce qu'au moins à chaque un mois, on fait des ateliers culinaires entre nous où on peut aller dans des orphelinats échanger avec des orphelins, on peut aller dans des hôpitaux échanger avec des malades, on peut aller dans des rues regarder, euh, faire, euh, demander notre savoir à beaucoup de personnes. D'où ma cuisine, ma passion est un groupe qui reçoit beaucoup de personnes. Voilà, voilà. Euh, médecin triste. Maintenant, euh, est-ce qu'on regrette n'avoir pas été euh, à, à l'école de la médecine euh, Est-ce qu'on ne trouve pas la médecine dans l'art culinaire yeah. Il y a un adage qui dit comme on fait son lit, on se couche. Donc, si moi je dis que je regrette euh, d'être euh, médecin culinaire, c'est que faux. Parce que nous sommes d'abord des premiers médecins. Nous sommes, ouais. Ah ouais, nous sommes des médecins culinaires. Si moi je dis que je regrette d'être médecin clinique, c'est que c'est vraiment faux. Moi je ne regrette pas parce que c'est ma vie. Euh, notons bien qu'avec vous à travailler, j'ai un service traiteur à mon jeune âge qui emploie beaucoup de personnes. Je suis fier de faire ce grand partage. Je suis fier de, de, de, de, de vraiment donner et de recevoir. Parce que, étant seul, vous ne pouvez pas avancer. Avec une masse, ça court. Donc voilà un peu quelque chose dont je puisse un peu donner une, une source plus tissu Maintenant, c'est quoi l'embacopérie okay. Bien. Étant donné que nous avons travaillé dans des fonctions, dans des endroits où on disait qu'il faut faire vite pour mieux euh, s'en sortir, mm. c'est à dire qu'en Europe, généralement, nous utilisons le plus beaucoup de fonds. Mm. Les fonds déjà sont des concentrés euh, d'éléments qui sont prêts à être utilisés, sans toutefois se, se battre. Alors moi étant au Cameroun, au Cameroun, le pays, le pays où on dit que c'est l'Afrique en miniature, avec nos épices variées qui sont, j'ai pu réfléchir et j'ai pu mettre en exergue vraiment un produit facile, un produit très très facile à être manipulé et un produit surtout qui donne un résultat parfait. En cuisine, on a l'embacopéré des les poulets, l'embacopéré des poissons, on a les bakopéri des mbongo. on a les cest à dit que des poissons légumes, tout est varié. On a aussi les bakopéri de curry curcuma. Je vais devoir vous donner un peu de petites astuces avec ça. Pourquoi est-ce que je crée ces bakopéri Parce que j'ai voulu rendre la cuisine facile, commençant d'abord par moi-même. Par moi parce que quand aujourd'hui on gagne un service gastronomique, il n'est plus question d'aller courir pour faire x, x, x. Il suffit de prendre un peu de et mélanger, et c'est tout. Là, vous gagnez en temps, vous gagnez en ratio. La ratio, c'est en fait en argent, je veux dire. Donc, je mets dans ce que est le avec des produits finis camerounais purs, tels que l'ail séché, mixé, la tomate, les oignons, tout et incorporé. Donc, on a une richesse au pays qui est, qui est euh, une source d'épices pures. Donc, selon l'exploitation de ces sources et des plus que j'ai donc pu capter pour mettre en exergue nos produits, nos produits où vous n'aurez plus besoin d'y mettre du sel parce que tout est déjà incorporé. En Europe, on parle des fonds de volaille ou bien les fonds de veau ou alors les fumés, mais ici en Afrique, on parle d'embaucherie. Vous n'aurez plus besoin d'utiliser de l'ail, de la tomate, tout est incorporé. Donc, quand vous, quand vous l'utilisez gagner en temps c'est ce que je veux dire et en bon goût surtout voilà ok euh, mettre centris bacop disponible euh, pour quel service à quel niveau dans le monde bien notons que nous sommes euh, un groupe euh, de personnes euh, euh, très mobiles nous sommes très très mobiles parce que euh, il est donné que quand la volonté de Dieu veut s'accomplir sur toi court écoute elle va s'accomplir. Donc aujourd'hui, nous offrons nos services de partout. Nous offrons nos services à l'international comme à la nationale. Nous sommes un groupe de personnes très ouvertes, un groupe de personnes très jeunes et un groupe de personnes très déterminées. Très déterminées parce que quand vous voulez qu'on vous recommande à quelque part, quand vous voulez que vous soyez vu à quelque part, il faut tellement bien faire la chose. Il faut tellement bien faire pour que demain vous recommande ou qu'on vous invite à quelque part. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça parce que je reviens sur les barcopéry D'ici peu, la plus petite ménagère doit devoir consommer à 100 francs. C'est pas Je lui ai dit 25 grammes de Ce C'est pas parce qu'on produit beaucoup, mais c'est parce qu'on veut se faire connaître le marché national. Notons bien que c'est un produit qui est vendu à l'étranger par excellence ça, qui est basé en France. Excellence, mon, mon, mon distributeur exclusif à partir de la France jusqu'au Canada. Voilà. Les Mbacopéris sont nés comment C'est par l'inspiration de quelqu'un qui vient ici au Cameroun lors de la cérémonie et se rend compte que j'ai fait du porc hein, au buffet. Tellement elle était impressionnée par la recette de porc qu'elle m'a demandé de faire les épices avec lesquelles j'ai fait ces porc. Alors, j'ai donc composé cette épice et elle m'a demandé de l'envoyer ça en Allemagne, hein, pour 15 kg. Alors, euh, étant très, très enthousiasmée, elle m'a remis un contrat que j'ai signé. Je devais l'expédier les, les produits pour 3 ans. Alors, je le faisais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, ma soeur étant aussi une cliente, elle, je vais dire comme ça, puisqu'elle prenait les produits pour aller revendre en Europe. Ma soeur étant une cliente, Revient au pays un jour et vient chez moi, goûte une recette que j'ai fait avec les, les épices. C'est où elle s'interroge en disant mais ces épices, ça, ça, moi ça me réveille quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas ça en Allemagne Il dit si. Alors, elle me dit, en Allemagne, euh, 10 grammes coûte euh, euh, euh, euh, 1, 35 Ce sont des produits purs camerounais. Ah bon, c'est où elle me réveille l'histoire, elle me réveille donc les, les idées. Alors, et depuis trois années, j moi je faisais expédier les produits. Alors quand le contrat est fini, elle m'a demandé de renouveler le contrat. C'est où donc ma tête s'ouvre, et puis elle dit non, je ne suis plus partant. Si tu veux qu'on on renouvelle le contrat, les, les, les, les, enchères, les enchères vont vraiment euh, monter, et voilà. où aussi euh, la dame, on a commencé à titiller. J'ai donc décidé euh, euh, de moi-même de faire consommer mes produits d'abord dans mon pays. Le tombe bien aussi qu'il y a ça ici, en, en, au Gabon, bien sûr, il y en a, au Tchad, il y en a, et en Guinée-Groatea aussi, on en couvre. J'ai donc décidé de faire consommer mes produits au Cameroun. Donc, c'est donc où naît la naissance de oh, mais ça Avant, moi, je l'appelais aussi comme ça, je l'appelais aussi épices, hein je l'appelais les, les, les épices. Bien, ne tombe bien que je suis d'une famille de Mbacop, j'ai donc décidé de mettre en exergue et en valeur le nom de ma descendance, qui porte aujourd'hui l'embarcoquerie des Centris. Voilà, en quelque sorte. Notons bien que la petite ménagère aura ça d'ici peu à 100 francs. Dans des grands rayons au Cameroun, on en trouve. Le problème avec nos produits locaux et, et, et, et, et, et nos revendeurs locaux, c'est que, au Cameroun, on a un souci. Un souci majeur, excusez-moi un peu de le dévoiler. On a un souci où on veut à tout prix euh, penser qu'on est droite. Je vais prendre un exemple sans publicité d'une structure où mes produits sont placés aujourd'hui. Je ne sais pas si je peux donner les noms. Hein. Si je prends le cas de Maïma, le premier jour où j'arrive à Maïma avec le produit, le Libanais prend le produit, il ouvre une il, muscle, il, il, il, le, le deuil, il commande directement 5 cartons. Mais par contre, quand je suis arrivé dans des structures où nos frères Camerounais sont des directeurs, j'ai eu des plus gros soucis. Parce qu'il va te demander qu'est-ce que tu as mis dedans, il a, il, comme ça, ça coûte combien, est-ce que tu as déjà le papier J'ai commencé à fonctionner avec la structure comme Maïma sans papier. Parce qu'il voulait m'encourager et c'est vraiment cette structure qui me fait vendre euh, ce produit au pays. Donc, nos frères Camerounais s'intéressent à quelque chose, mais ils pensent beaucoup suivre la loi de quelque chose. Et pourtant. Non, je pense que c'est encore un domaine là-bas qui nous euh, met souvent dans des dans des ou one love. Un peu c'est ça, voilà. ça. Ça va aller, ça va aller. Bon, euh, maître centrice, oui, euh, structure hôtelière, on a décidé qu'on ne le fait plus avec. Est-ce que maître centrice forme aussi d'autres jeunes pour Je ne forme pas les jeunes, mais je donne mon expérience aux jeunes. La formation c'est encore une autre parole. Parce que le petit jeune qui est savait moi. Et quand il finit, il est même plus vendu plus cher que celui qui a fait l'école au Parce que je lui transmets intégralement mon savoir. Je n'en garde rien parce que si lui peut nourrir sa famille avec ce métier, il serait content. Donc c'est un peu ça. Euh, mais mais c'est triste, qu'est-ce qu'on dit pour sortir Parce qu'on est thème de l'émission. Euh, pour sortir, je pense, que, euh, euh, je pense que vous reviendrez ici pour qu'on puisse faire une démonstration de la, de la cuisine proprement dite. Puisse vous qu'on puisse euh, me voir vraiment l'œuvre culinaire, bavarder c'est bien, mais mettre en pratique encore, c'est encore plus mieux. Donc, euh, je pense je suis très ouvert à tout le monde. Euh, J'ai un service adéquat dans le traiteur et surtout dans la gastronomie parce que beaucoup de personnes ici n'en savent, on n'en on on on sait même pas ce que c'est que le traiteur et la gastronomie. On mélange tout chez nous aussi. Donc, je serais très très content de vous accueillir dans un euh, de mes espaces pour soit faire une gréade, soit pour faire. Euh, euh, Peut-être une gamba sautée qui sait bien. Voilà. Pourquoi on peut vendre une soirée Donc là, il n'y a pas de souci. Non, je vous attends justement, je suis très ouvert pour vous accueillir. En fait, voilà. Donc, M. Euh, à merci. merci. merci. Ok, mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au thème de l'émission. C'était la rencontre avec le chef service Backup, chef back-up. Il a pu nous donner naturellement son parcours. Merci de rester tous coachés sur votre chaîne de Africa TV. Invitez les amis à s'abonner naturellement sur la chaîne. Merci déjà à ceux qui sont là. Euh, avant de partir, nous avons rencontré euh, la, la, la, la, je veux dire quoi, la patronne des lieux euh, de Law Center, Law Square. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, en quelques secondes, c'est quoi Law Square euh, je suis une promotrice mmh. et qui a décidé euh, d'entrer dans le monde de l'entrepreneuriat mmh. voilà. j'ai donc décidé -ce pas, de mettre sur pied une petite entreprise qui s'appelle l'Orb Business Center mmh. et dans l'Orb Business Center on aura plusieurs départements ouais. donc, nous sommes ici là à Losscoe mmh. qui est un endroit est -ce pas, de divertissement mmh. pour permettre nest à des passants de pouvoir s'asseoir, d'avoir des grillades, d'avoir du café et d'avoir un peu de boissons chaudes et de boissons gazeuses. Mmh. Donc nous permettons aux jeunes, n'est-ce pas, de pouvoir se distraire. Depuis combien de temps vous êtes là C'est vrai que j'ai depuis deux ans, ce qui n'est pas évident. Mmh. Parce que le business, il faut se battre pour pouvoir évoluer. Okay. Donc c'est maintenant que, n'est-ce pas, de petit à petit, on essaie de faire valoir l'entreprise. Okay. Merci. Là, nous reviendrons certainement pour parler encore mieux de l'évolution de la maison. Voilà. Merci. D'accord. Merci. Bonne soirée. Ok. Merci.